Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la duel l'académie. On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on a... est. yu gi GX, nouvelle génération. Salut à tous, c'est les bien, C'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grande vidéo. Alors, oui, je me suis rasé entre temps. Voilà. Pour vous dire, alors, on va pas. J'ai lancé un nouveau format qui m'a été demandé euh, sur Facebook. Donc, pour euh, dire, en fait, quel est euh, mon personnage préféré dans les différents arcs de Yu-Gi-Oh!, tout simplement. Donc, euh, je ferai à peu près une vidéo une fois par mois, voilà, de, de ce genre de vidéo. Et puis moi, je regarde ma belle affiche Yu-Gi-Oh!, qui est juste là-là, avec Yu-Gi, Yusei, Jaden, Yu-Ya, et... euh... Enfin tous les personnages principaux de Yu-Gi-Oh sauf le dernier qui est pas. Donc on va commencer par Yu-Gi-Oh Arc Zero. Donc c'est vraiment le, le tout premier Yu-Gi-Oh qui est sorti euh, avec Yu-Gi et, et Atem. Donc mon personnage préféré c'est euh, bien sûr vous allez me dire c'est facile. mais euh, parce qu'il il me ressemble il me ressemblait un peu donc c'est le petit Yugi Muto tout simplement parce qu'on voit au début il a il a des soucis avec l'amitié il a... il a tout il est un peu solitaire ça c'est dans la saison 0 donc si vous voulez voir un petit peu voilà c'est c'est la saison qui n'est jamais sortie en France oulala là là, je spoil euh, voilà tout simplement donc et après depuis qu'il a rencontré Athènes, donc le pharaon, euh, on voit qu'il évolue, qu'il qu a des amis, on voit qu'il qu arrive à faire pas mal de choses, mais surtout, mais surtout qu'il arrive à se battre en duel sans avoir le trac. C'est ça, parce que il... Yugi a quand même fait des, des beaux duels, hein. ça c'est sûr. Il a fait euh, le... le duel contre... Euh... Excusez-moi, j'en permets-moi, parce que c'est une vidéo pas préparée. Il a fait le, le duel contre... Euh, alors, le premier duel qu'il ait fait, c'était avec qui, déjà? Voilà, il arrive à battre... Euh, il arrive à battre... Euh, ne serait-ce que... Euh, Bandiken sous le contrôle de Marek. Après, il arrive à... Enfin, il fait des duels épiques. Des duels... Il commence à faire des bons duels. Et le duel épique qui est sorti en France et qui dure 4 épisodes, c'est le duel. Il aurait dû en faire un film d'ailleurs. Ça, ça aurait été pas mal. Parce que, excusez-moi, mais le film La pyramide de lumière est complètement bidon. Je le cherche pour revoir une fois, mais voilà quoi, c'est pas mon trip, je préfère, euh, je préfère euh, réunir au delà de temps et même Dark Side of Dimension, il est pas terrible, voilà, en... ouais, ils auraient pu faire, euh... ils auraient pu faire un peu, euh... des duels un peu mieux, donc ils auraient pu faire un film avec, euh... Ils n'ont pas fait de film avec Jaden, ils n'ont pas fait de film avec Yusei. Ouais, C'était pour les 10 ans d'anniversaire de Yugi, ils ont sorti Réunion des Titans que je trouve meilleur que, que les autres, tout simplement. Donc voilà. Mais le duel épique contre. Euh, pardon, pas Jaden, oh là, là Je me mets à dire des, bonnes, des conneries, moi. Le duel épique, euh, oui, donc Yugi et thème, ils auraient dû en faire un film. Je pense que ça serait plus vendu que l'a permis de venir, Tout simplement. Donc il arrive à battre le pharaon, c'est bien. Il y a, y a de l'émotion, il y a de la tension, il y a du wow, du suspense, parce qu'on ne sait pas quelle cartes ils vont mettre dans leur deck et tout, on ne sait pas. Voilà, tout simplement. Et au final, c'est Yu-Gi qui gagne. Donc voilà, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour euh, la seconde vidéo donc, euh, sur Yu-Gi-Oh Arc GX. Tout simplement. Et donc, j'ai essayé de vous faire un petit peu, euh, chaque fois, euh, euh, une vidéo sur les différents arcs, tout simplement. Donc, euh, voilà. Après, vous allez voir, ce ne sera pas forcément des personnages principaux. Euh, voilà, tout simplement. Allez, je fais les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Mais j'aime même le faire sur Discord. Donc sachez qu'on a un groupe Discord maintenant. Et que si vous voulez euh, la trouver, c'est la Team Astral yoyo -Oh, Ou la Team Astral. Je sais plus. Attendez, je vais Si vous voulez être au courant des, des dernières choses sans, sans regarder mes vidéos. Alors je regarde. Voilà. C'est... astral yu gi -Oh! et c'est euh, vous allez voir sur, sur Discord c'est le duel disque gx quatrième génération avec marqué gabriel dessus en icône tout simplement et sur ce je vous laisse je vous dire plus et je vous souhaite une bonne journée et ciao tout le monde 8, hey, 9, hey.